ouais je, je ne fais pas trop. Bon, si, bonne journée! ah mais on en a plein. Oui, oui. Tu coups. veux je -dessus pas remettre le lait, toi, dessus chébat Voilà. Non. Tu peux regarder? Oui. Si oui. bah, on ouais. vous prend tout ça, ouais. vous faites à combien? Voilà. Normalement, ça fait 25, ça fait 34. On fait des jeux de plaid et puis des autres parcours. À vous voir? On va à 25 le tout. C'est toi qui vois. Bah, allez, vingt bien. Vingt, ouais. Allez. Ah, merde, on s'est trompé, je crois. <rire> C'est pas ici de grenier. C'est un livre. Ils ont pris des bouts Je ne connais pas du tout. Non mais c'est bien. Euh, en tout cas j'en ai pris un comme ça. Oui, c'est un 3DS. C'est toi qui dois. Non, je sais pas. Pour 5 jeux, ça fait combien 5 15. Ouais. Oh, moi, ça. C'est la tarie. Oui. Oui, même des Bon, ma oui, on oui, ah, bon. oui, va regarder. Il là bon, c'est personne dans le stand. Encore, en tout oui. Vous les faites bouger le magazine Oh je le fais à 50 centimes. <rire> À la statue et tout. Vous avez fait combien les 30 euh, Oh 50 centimes, du tout. Du tout. Hop, c'est bon, ça filme. Salut les amis, j'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer par un jeu Xbox qui est encore blister. Voilà, et comme on voit euh, en début de vidéo, euh, bah, j'ai pris des lots, quoi. Donc là, c'est pareil, ils sont... Bah, celui-là, non, mais celui-là, il est encore blister. c'est Destiny 2. L'ombre de la guerre. Ouais, je suis sûr que je vais galérer dans ces jeux-là. J'ai Assassin's Creed J'ai un super bon jeu aussi Je vais vous faire voir juste après Je vais vous faire voir à l'intérieur aussi Quand c'est pas busté je, peux... je peux vous faire voir à l'intérieur Du coup pour la guerre Du coup pour l'ombre de la guerre Voilà l'intérieur là je parlais surtout de ce jeu là celui là pff. ce jeu là il est top j'ai pas joué mais j'ai regardé un let's play de gus gaming et c'est trop bien je suis sûr que je finirai pas le jeu lui il l'a fini j'ai également fort honneur 2 DS, 3DS. Donc j'ai sushi striker. Que je connais pas. Et euh, bisté. Genre c'est bisté, euh, c'est bien euh, officiel quoi. Il y a écrit Nintendo dessus, en petit. Les autres, pareil. Alors, donc, je sais pas si si c'est des jeux super, je les connais pas. Donc ceux qui ont joué, bah. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'ils ils sont bien. Voilà, donc en gros ils sont tout neufs. Et euh, je les ai eu à 15 euros avec euh, il y avait le jeu Xbox et puis euh, je sais plus combien de jeux PS4 avec. Je sais plus exactement. On va en voir en début de la vidéo. Et donc, aussi j'ai ça. Ouais, ouais. Le Zelda, je l'ai déjà. Mais en fait, le mec il, me les, a, il me les a mis gratos avec, euh, avec mon loup PS4. Ah, lui, je l'avais pas par contre. Oh, parfait. Hein. Ouais, tous les jeux sont complets. Le Zelda, il est complet aussi. Voilà. Zelda complet et j'ai aussi celui-là, mais je l'ai déjà dans ma collection, il est complet, le mien aussi il était complet, ensuite j'ai un petit magazine Gully, voilà je l'ai pris surtout parce qu'il y a Pokémon, hein. on voit Sacha là qui dépasse, là par exemple il parle du jeu Pokémon AHA Academy, juste ici, après, je sais pas s'il y a d'autres articles euh, sur Pokémon. Ah, si, là, c'est un jeu. Un jeu quiz. Voilà, puis il y, y a dedans, il y a un peu de tout. Il y, y a des jeux, il y, y a des BD, il y, y a des articles, tout ça. Du coup, des magazines comme ça, bah, j'en ai, ai plein déjà. Nous vous l'a rendu au plus intéressant. J'ai trouvé une console Atari. Super! Je la voulais hein, en plus. Depuis longtemps. Donc il y a tout ça en jeu. Avec le devant. par contre les gars je suis deg. Mais euh, en fait, il y avait une autre console à côté. Mais comme on a fait un tour avant. Parce qu'en fait on venait juste d'arriver dans le jeu de grenier. Donc on s'est dit on va pas claquer 60 euros direct. Euh, voilà. Du coup, on a fait un tour. Et l'autre console, je crois, c'était une méga drive. Il euh, y a plusieurs Mega Drive, donc euh, celle que j'avais vue, je la connais pas du tout, j'en avais jamais vue. Elle était noire et, et bleue, si mes souvenirs sont bons, sur la boîte. J'en avais jamais vu Malheureusement, quand je suis revenu, elle y était plus. Donc, bah, j'ai pris l'ATARI. De toute façon, l'ATARI, c'est la console qui m'intéressait le plus. Parce que l'autre, bon bah je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais euh, ouais, je suis dégoûté quand même parce que j'aurais voulu prendre des deux. Quoi, mais... Bon, bref, je suis un peu déçu pour ça. Mais euh, ouais, surtout que 30 euros, après je sais pas si 30 euros pour une Atari c'est correct. Pour l'autre console, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc, je, vais vous, je vais vous montrer l'intérieur. Donc il y a un câble HDMI et tout. Donc ça c'est cool. Parce que ça ça veut dire que je pourrais faire des let's play dessus. Un café time, tout ça. Donc voilà, elle est complète, il y a la notice, le chargeur, le table d'alimentation, il y a deux joystick, et la console qui est là. Voilà, donc c'est la première fois que je vais avoir une Atari, parce en fait, j'en ai jamais eu. Donc bah, j'ai hâte de tester tout ça. Des jeux, j'en connais aucun. Là, je vois qu'il y a un jeu avec un petit singe, et là, ça a l'air pas mal, ça. Voilà, Mais faut pas s'attendre à trouver du super frog dedans J'ai cru que c'était la dernière chose à présenter mais en fait non Il me reste encore un truc Voilà, euh, est-ce que vous reconnaissez euh, ce monsieur là Et ben, Il s'agit de Claude François Des cartes timbrées, voilà J'ai tout ça pour 50 centimes 5 cartes euh, Claude François pour 50 centimes le tout c'est une bonne affaire moi je trouve alors je suis pas un poulet qui fait de timbre mais euh, en fait j'aime bien ce... j'aime bien ce chanteur là donc c'est pour ça j'ai pas hésité. Elles doivent avoir plus de 40 ans là les cartes là. On n'était pas arrivé très tôt là-bas parce que c'était le deuxième vide grenier du coup euh, on avait trouvé ça. On est arrivé vers 9... 9h, 9h30. Donc euh, bon Mais bon, manque de peau, l'autre console elle est partie. <rire> je vais voir si. Voilà, je vais voir si je pourrais la retrouver. Je regarderai aussi sur le bon point voir.. Euh... Peut la retrouver euh, regarder les prix, à euh, peu près ce que vous en faites. Je, je sais pas du tout combien ça vaut ce genre de console là. Bon, ben bah voilà, les amis. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la la faire partager. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!